Américain, là. le rehousing, ça s'appelle. Oui, Bah, c'est simple, c'est un tinder pour enfants adopter quoi. C'est génial! Non. Non. Mmh. Il a l'air pas mal, ce petit Paul-là. Acheté il y a deux ans, comme neuf, fonctionnel. Nous nous en séparons avec regret pour cause de déménagement. Bah, sauf qu'on parle pas d'un canapé, là. Hein. <rire> On parle d'un gosse au risque de me foutre la ligue de défense des droits des méridiennes ados, Bah c'est pas pareil hein. Dis Paul, si tu veux que je te garde, il va falloir ranger ta chambre, ok Dire qu'en France, ils en sont toujours assez charpés sur la GPA, la PMA... Pff. Autoriser les gens qui s'aiment à devenir parents d'un enfant en passant par de multiples examens psychosociologiques, en ayant le stress que ça ne fonctionne pas... Mais c'est has been, ça Avec Second Sense, un clic et 4500 euros plus tard, tu peux en adopter jusqu'à 10 Et c'est ça, le futur C'est formidable Génial Ah, Nadine... Nadine, Nadine... Elle aime le la joke, Nadine, Nadine... T'as entendu Nadine Morano sur Europe 1, je présume Comment ça, c'est qui, Nadine Morano bah, euh, La nouvelle conseillère de Laurent Wauquiez Comment ça, c'est... Fait... Le nouveau président des Républicains hein C'est quoi, les... Bah oui Voilà, celui qui a vu la Vierge Enfin, non... <coughs> <coughs> <coughs> euh, sœur Emmanuel. Yeah. Enfin, c'est ce qu'il a dit, sûrement sur conseil de Nadine C'est bien son genre de s'inventer des amis pour justifier ses élucubrations. Faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est chadienne donc plus noire qu'une arabe. Nadine, elle est pas raciste, hein Mais non J'adore le couscous et les briques à l'œuf. C'est simple, Nadine, c'est un peu ta grande-tante, tu sais, qui débloque souvent, mais que t'invites tout le temps. Même que, tu sais, ta mère, elle te coach avant chaque repas, genre... La militante dérape, et elle va déraper. Ouais. Ouais. Tu te tais beaucoup mmh. on continue à inviter déjà de... Tu te tais Je ne comprends rien au projet de service militaire du gouvernement Macron. C'est plus quelque chose toi Ah, service national. Pas militaire du coup Si. Non, enfin on sait pas. Non parce que les militaires ils veulent pas de normaux dans leur... Donc, euh, c'est embêtant pour un service militaire. En tout cas, c'est obligatoire. Obligatoire. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas facultatif, OK Attention. Et ça concernera une tranche d'âge dans sa globalité. Comment ça, laquelle bah, euh, une tranche d'âge. 18, euh, 23... Dans sa globalité. avez entendu Combien de temps Combien de temps Bah euh, le temps qu'il faudra. Trois mois, une semaine. Euh, ça durera, d'accord Il... Il y aura une durée. Dans sa globalité. Obligatoire.